Parcours est la plateforme online des deutsch jeunetwerk deutsch-français qui les jeunes interculturels et sprachlich à leur auslandsaufenthalt à létranger J'ai déménagé en Allemagne et afin de trouver un, un emploi ou un, un stage, bah, il fallait que j'approfondisse mon allemand. Je me suis un peu renseigné sur euh, les cours qui étaient disponibles et euh, j'ai un ami qui m'a parlé de la plateforme Parcours. Une fois que tu es inscrit sur la plateforme, tu vas avoir un rendez-vous avec un tuteur ou une tutrice coach qui va t'aider à définir tes objectifs. Tu auras ensuite accès à des îlots d'apprentissage sur différents thèmes très concrets sur l'îlot. Tu n'es pas seul, il y a un tuteur, une tutrice et également d'autres personnes, d'autres jeunes qui comme toi veulent se préparer à leur stage et améliorer leurs compétences linguistiques. Für die Jugendlichen ist die Arbeit auf Parcours umsonst, das einzige was sie mitbringen müssen sind zumindest Basiskenntnisse der deutschen oder der französischen Sprache. Meine Aufgabe als Online-Tutorin ist es, die Jugendlichen erstmal kennenzulernen, herauszufinden, was sie für Ziele haben und dann gemeinsam mit ihnen zu erarbeiten, welches Sprachniveau haben sie, welcher Aufgabentyp würde sie am besten vorbereiten auf ihren Auslandsaufenthalt, wo fehlt es ihnen an Vokabular oder an Grammatik. Je suis là pour te motiver, t'envoyer des messages d'encouragement, mais surtout te proposer un feedback personnalisé en fonction des exercices que tu m'envoies. C'est plutôt simple de naviguer sur la plateforme, donc euh, les cours ils sont divisés en îlots, les îlots c'est des semaines thématiques comme la recherche d'emploi, euh, la recherche de logement. Et donc autour de ces thématiques, il va y avoir une série d'exercices de grammaire, de vocabulaire, d'exercices de compréhension à l'audition, à la lecture. Alors que c'est fait à distance, euh, gratuitement via internet, bien, ça offre euh, euh, autant si ce n'est plus de possibilité qu'un cours donné dans une, dans une école ou dans n'importe quelle institution qui dispense des cours de langue, je ne peux que recommander avec euh, beaucoup de sincérité euh, la plateforme aux gens qui voudraient euh, perfectionner leur français ou leur allemand.